Bon sinon, passons aux questions un peu cons et rigolotes pour que Balka euh... nous explique des choses. Charles, quelle est ta réplique préférée du jeu, hormis celle que tu as déjà citée Oh mon dieu. Alors j'en ai plusieurs. Balka va devoir nous dire d'où elle vient, pourquoi elle a été faite comme ça. <rire> ok, j'en okay. ai plusieurs. Vas-y. Ouais. Euh... Je... Je fais attaque, enfin pause et attaque tout confondu. Ne hein. vous occupez pas des affaires de la cabale <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire exactement pourquoi ce, ce mec dit ça et... Euh... Alors, euh, en fait, euh, pour que j'explique je qui, <rire> qui est la cabale, il faut euh, que vous sachiez qui est le conseil des ombres. Le conseil des ombres, j'en ai parlé dans Lore Stone numéro 1. Euh, pour faire court, en fait, c'est Guldan euh, qui euh, fonde un, un culte de, de démonistes qui s'appelle donc le conseil des ombres. Et la cabale c'est euh, un peu un sous-groupe euh, du Conseil des Ombres. Donc, je en crois gros... que tu nous en parle un peu plus. Euh... Alors, je, je, je, je vais faire de mon mieux, parce que là, franchement, c'est... Non, mais même, pas, hein. pas maintenant, mais je veux dire, ça, ça donne aussi des non, pistes. Mais ap après, la cabale, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, je t'avais franchement... déjà envoyé un SMS, je crois, oui. euh, ou un DM, pour te demander. Oui. C'était un DM. <rire> Le SMS, c'était pour euh, Dalaran. Hein. <rire> Ah euh... bah justement, la puissance de Dalaran dans toute sa splendeur! Alors attends, je vais juste finir sur la cabale vite fait. Donc en gros, euh, ouais la cabale globalement, vous les avez vus si vous avez joué à WoW Burning Crusade. Donc ils sont euh, à Oshindun, qui est genre un cimetière en gros. Euh, C'est un endroit où il y a 4 donjons de WoW. Donc tous les joueurs de World of Warcraft ont déjà mis les pieds à, à Oshindun. Et si vous avez joué à World of Warcraft, vous savez ce qu'est Oshindun. Euh, et du coup, la cabale en fait ils sont globalement là-bas. D'accord. Et euh, bah ils font des trucs de méchants quoi. Ah, genre, trop cool. Euh, voilà. En fait, je saurais pas vraiment décrire ce qu'ils font. Mais il faut pas s'occuper des mais... affaires de la cabale. Voilà, il faut pas s'occuper de leurs affaires. Parce que <rire> bah, c'est des trucs un peu genre de démonistes et tout. Non, mais comme quoi tout se recoupe, tu vois. C'est bien. Ouais. Alors, Donc, genre, euh, voilà. avant qu'on parle de, de la puissance de Dalaran, ou à Spender, il oui. y a un de mes préférés euh, du Brise Pénombre. Où il crie cloporte Fouineur Pourquoi est-ce qu'il dit ça Alors, euh, je vais aller voir qui est le brise-pénombre Parce que ça ne me dit rien un, du tout les dragon. noms en français Ah, c'est le... Oui d'accord C'est le Duskbreaker Je vois euh, bah... Pff, vraiment Il vient juste... d'où le brise-pénombre C'est qui Pourquoi Bah En fait c'est un dragon et... Euh... Ouais, bah, ouais, ouais, couleur... ok Super euh... <rire> Vu sa couleur, euh, c'est un dragon méchant. Super Bon, bah... Est-ce <rire> que <rire> j'ai fini Est-ce que j'ai fini Non, non, c'est Voilà, merci. Et donc, euh, c'est... Euh, bah, en fait, les, les dragons ont cette... Euh, comment dire Cette impression de supériorité qui, qui n'est pas non plus complètement volée, quoi, parce que c'est quand même des dragons. C'est classe, ça a de la gueule. Quoi. Euh... Alors, tu légitimes la bourgeoisie en faisant ça, non Un peu, ouais. Le classisme par Balkany West. Euh, <rire> euh, non, mais plus sérieusement, euh, oui, donc c'est un. Enfin, je, je connais pas son histoire particulièrement, je sais même pas s'il vient particulièrement. Enfin, s'il a été inspiré par un dragon particulier dans, dans Wo. Mais, euh, ouais, c'est probablement un dragon assez euh, assez vénère et qui, du coup, a euh, ce, ce côté supériorité euh, qui fait qu'il dit cloporte. Euh, bah, cloporte enfin, Cloport je... fouineur Fouineur, voilà bah voilà fouiner c'est peut-être aussi l'idée que en fait les Comment les dragons enfin les dragons euh, méchants ils font des trucs genre un peu euh, un peu chelou et un peu planqué un peu comme la cabale d'ailleurs euh, et du coup bah euh, ils veulent pas qu'on s'occupe de, de leurs affaires et peut-être que ça vient de là enfin honnêtement je saurais pas trop t'en dire plus enfin je verrai ça quand je ferai un truc sur les dragons mais euh, là globalement je saurais pas vraiment t'en dire plus voilà désolé D'accord, non mais j'ai rien dit <rire> Oh le ton <rire> <Okay>. <rire> Les Serviteurs, valets et soldats des ténèbres glaciales, répondez à l'appel de Kelthuzad Alors, que tu ça, quel euh, bah, Kelthuzad j'en ai déjà parlé. Ah euh... <rire> Ok Mais, euh, pour, euh, pour te euh, dédouaner un peu, c'était euh, quand euh, j'ai fait la VOD euh, qui n'a pas pu atterrir sur Youtube car euh, on l'a perdu malheureusement. Euh, du coup, j'en reparlerai peut-être, mais en gros, oui, donc Kel'Thuzad, c'est euh, une. Euh, c'est donc un sorcier de Dalaran, un archimage de Dalaran, si j'ai pas de bêtises, euh, qui a été corrompu par le roi liche, qui est donc devenu euh, une Lich lui-même, enfin une Archiliche, genre comme les Archimages, archi dans Lich. en ah Ouais, ça craque Hardcore hein. euh, Ouais, voilà. Et, euh, et du coup, euh, ce pélo, euh, bah, il est euh, très puissant, et il, euh, il réveille un peu les. Les, les morts en, euh, en zombies du fléau. Est-ce que Quel'Thuzad est encore en vie Alors, Quel'Thuzad, on le tue dans Naxxramas. Naxxramas qui est donc un donjon, enfin un raid de World of Warcraft, avant d'être une aventure solo, euh, peut-être même la meilleure aventure solo, euh, de Hearthstone. D'accord. Et ouais. la puissance de Dalaran <rire> dans toute sa splendeur Alors, euh, rappelle-moi quelle carte dit ça Ronin. Ronin Ronin. Gros nain. Non, ronin, putain mais arrête <rire> euh... Il me semble que c'est lui hein Oui oui c'est lui Comment t'écris ça R-O-N-I-N Légendaire mage qui est parti, c'était du grand tournoi Alors Cette filet trois projectiles des arcades Ronin, ok je l'ai Est-ce euh... que c'est un mec de Warcraft plus oui, ronin euh, Il est peut-être dans Warcraft 3 euh, je le connais pas vraiment donc je cherche... Oui c'est ça, il est dans Dans Warcraft 3 probablement. C'est le mage à la tête de Dalaran, ça Balka. Euh... Oui c'est ça, le leader du Kirin Tor. Oui. Euh, bah, c'est quoi le ce Kirin Alors... <rire> <rire> donc du coup pour faire court, euh, Roma, donc. Archim donc archimage, donc voilà c'est un mec euh, qui fait de la magie tout ça euh, qui était euh, donc euh, le mentor de Illidan. Euh, qui lui a appris la magie euh, et en fait pourquoi il connaît Illidan parce que il était marié à Verissa Courcevant. Verissa coursevant c'est qui c'est la sœur la de Sylvanas de Sylvanas et d'Aleria voilà oui je suis trop fort putain donc il manque une des une des sœurs dans Hearthstone oui il manque euh, du coup Verissa et euh, si Verissa vient, euh, ça va être soit chasseur, soit voleur. Un peu et ça, là. Euh, je trouvais intéressant aussi parce que j'avais dû regarder un peu euh, un peu son background mais... Euh, Est-ce que tu connais la carte qui en attaque dit... Euh, CHIEN tous autant QUE VOUS ÊTES Tu vois qui c'est euh... <rire> Oh ce, ce faux nerd Non, je cherche... Et ah, Van Cliff, ok. Alors, Van Cliff, euh, il dirige une, la euh, une mafia. Voilà. Exactement, euh, la, la, la confrérie des Défias. Et de ce que j'ai lu, c'est un peu 3. un walking class hero. Et sans vraiment être un hero, parce que bon. Bah, c'est un peu un, un, un faux Robin des Bois, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il fait genre et tout. Mais en fait, euh, vite fait, quoi. <rire> Merci en... pour cette <rire> explication. On enlève ses notes il est fichu le non gars mais, va, Non mais Vancliffe c'est genre le boss de la première euh, Je t'emmerde euh, C'est le boss de du premier donjon Quand tu fais alors que t'es humain Dans WoW euh, qui s'appelle les Mortemines Et euh, ça s'arrête là quoi Et genre ensuite Les Defias bah, tu les vois un peu dans l'histoire des humains Parce que euh, bah, eux mêmes C'est des humains en fait les Defias C'est euh, l'histoire de en gros euh, D'une euh... D'une confrérie qui, euh, qui détourne un peu euh, tout ce qui est. Euh, comment dire Tout ce qui est les, les convois de minerais, les convois de bouffe, etc., qui vont jusqu'à la capitale. Ils détournent ça. Donc ça fait un peu Robin des Bois. Oui, mais, mais en euh, plus, il y a quand même voilà. une histoire euh, à la base de cette confrérie, il me semble, de ce que j'avais lu. Enfin, il y a tout un, tout un truc vis-à-vis -vis de la bourgeoisie. Non mais oui, toujours. Euh, édant, tout, Et ensuite, ça se détourne. Et ensuite, ça les parents devant le cliff, là, ou je sais pas voilà. quoi. Voilà, oui. Ah, c'est chiant ce sort, je le déteste. Comme il a fait ça complètement au pif. <rire> Je te jure, il a même pas compté. Donc apparemment, ce sont les mecs qu'on fume par ouais. millions en début de jeu chez les humains, les exactement, exactement On apprend ça. donc que la population du Royaume est en fait composée à 95% d'ex mineurs devenus brigands. <rire> C'est exactement ça. C'est vraiment un résumé de, de, de la campagne, enfin des, des quêtes humaines dans les trois premières zones. Enfin, dans les deux premières zones surtout. Donc euh, la forêt d'Hellwyn et les, la marche de l'Ouest. D'accord. Bon, voilà. Euh, J'aimerais bien pouvoir faire le reine. bruit. Euh, oui, mais... ils ont tué une reine. En fait, pff, les défias, je pourrais en parler, mais honnêtement, je ne m'en rappelle pas, parce qu'ils sont osef de ouf. Euh... Sauf, sauf Vivine. Parce qu'il est cool. Pff, ouais, si tu veux. <rire> okay. mais, en fait, mais en fait, leur cause est cool, quand on y pense... Oui, non, mais en théorie, c'est cool. Après, il y a l'exécution, quoi. <rire> Euh... J'aimerais bien savoir faire le bruit de cette carte qui est dans la main de Diddles, mais le palfroid d'os, est-ce que euh, c'est un truc en particulier dans... Bah en fait le palfroid d'os c'est euh, l'idée euh, de ce qui est réanimé en fait, bah, soit avec le fléau, là j'ai plutôt l'impression que c'est avec le fléau vu que ça vient de l'extension de... Euh, de... <rire> vu que ça Quoi vient de l'extension... Parce qu'il a volé en Void Lord. <rire> tu <'es> volé que. <rire> <rire> <rire> Ah oui le premier oui ben bah oui, je suis con euh, ça vient <rire> comment mais, mais il en a tellement ah oh, mais les deux cobalt <rire> nice <rire> <C 'est> con... <rire> <rire> euh, oui donc bah en fait c'est un peu l'idée euh, donc le le le bone mare euh, c'est un peu l'idée des euh, des montures mortes qui sont ressuscitées par le fléau en fait donc en squelettique c'est un peu la même idée avec euh, Sindragosa, donc la Wyrm de glace, qui était à l'origine un dragon et euh, qui est morte et qui a promis de se venger de genre... Euh, mal de... pas mal de... Euh, de euh, comment il s'appelle De Nefarian euh, et des autres dragons et de à peu près tout le monde et du coup Arthas il lui a dit hey, « eh ça tombe bien moi aussi je vais repéter la gueule, est-ce que ça te dirait de devenir ma monture ?» Et du coup elle, elle a fait « Ouais grave !» Et voilà. Qui a fait Waygrave ouais, Syndragosa. Ah d'accord. Parce que Syndragosa c'est un peu la même idée de... Euh, un, un animal qui servait de monture, qui est mort et qui a été ressuscité... Enfin, le dragon, sert, bref. Un animal qui servait de monture, qui est mort et qui a été ressuscité par le fléau. Donc en squelettique. D'accord, voilà. ok. D'idol, on est d'accord pour vous dire que c'est quand même une des meilleures cartes du jeu. Oui. Le palfro, ah oui c'est bon. Ouais, je la trouve <rire> incroyable. Euh... D'ailleurs j'y pense maintenant, mais il y a des trucs intéressants sur les mechas dans le lore. Alors les mechas c'est beaucoup lié au... Gnome, parce que c'est les gnomes en fait les, les mécanos, euh, ouais, les mécanos de hey Hearthstone. Après il y a aussi les gobelins maintenant, enfin genre les, en fait quand t'es ingénieur, enfin euh, si t'es un ingénieur dans euh, Warcraft, c'est que t'es soit un gobelin soit un gnome 5, 6, dans l'idée. <rire> ah <rire> oh, mon dieu! Uh, astounding! <rire> wow! Euh, alors, je vais rattraper un peu le chat. C'est les montures de base de Deka. D'accord. Donc, euh, ouais, c'est vraiment eux qui sont pris. Euh... <rire> Ultra agro quoi. J'en rien à de... foutre. <rire> oh mon dieu. Euh... Alors, il y a Fly qui demande, Diddles des explications sur ce qu'il vient de se passer alors, sur le bord. Je, voilà. je vais montrer la carte Defile et je te laisse expliquer si tu veux, Diddles. Alors, la carte, elle, est... elle inflige un point de dégâts. Si elle tue une créature, ça relance le sort. Donc, elle inflige ouais. un point de dégâts uniquement aux minions. C'est ça. Et elle, euh... et elle va se... se répéter à chaque fois qu'il y a un minion qui meurt. Donc, bizarrement, quand tu arrives à faire une suite sur le board et que ça fait que tu as un serviteur à un PV, un autre à deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, bah, ça se relance autant de fois que et ça tue tout le monde. Voilà. Comment s'appelle la carte en français Profanation, je crois. C'est ça, oui. Profanation, euh, Yafna. Oh mon dieu ça... Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh la la Oh la la Oh l'horreur oh Ah mais ça je change mais mais la la la la Ah et donc sinon ouais. moi ma carte préférée actuellement la elle dit du sang et de surgit la l'acier la la et c'est qui Parce qu'en fonction de... Euh, C'était les Z Ah une carte voleur non Non, Non. Euh.. neutre. Okay. Regarde, là C'est pas, pas le voleur qui l'utilise beaucoup euh, Le voleur peut le jouer mais c'est joué aussi par exemple dans ce deck là quoi. Ouais d'accord. C'est beaucoup les prêtres aussi qui les... <rire> <rire> <rire> là il va jouer un deuxième néant distordu, j'ai plus ma race. Ça. Alors, il faut faire... Ah oui, ça le fait aussi pour l'ennemi. Ah, je savais pas ça. Quoi Non ça pour Non, non, il a joué Enzot. Non, non, ah, d'accord. Pardon. Donc Enzot qui, ah, le... si Enzo qui est le plus faible des quatre euh, des quatre dieux très anciens. Et euh, oui, donc Kélézet, euh, bah c'est un mec un peu Osef en fait, qui est juste euh, garde du corps de euh, la reine de sang, l'Anatel. Donc vous vous rappelez si vous avez fait euh, l'aventure solo euh, de, euh, bah de la Ice ah, Crown Citadel. Pardon. Et euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur lui. Enfin, il est un peu OZF quoi. On le voit dans l'extension Wrath of the Age King de, euh, de World of Warcraft. Et c'est tout. <rire> holy shit, double holy shit. Ah, non mais ça va le crapper. faire là. Ah merde. Mon dieu. Je pense que tu vas perdre. <rire> <rire> <rire> ah ah c'est le troisième saut. C'est le troisième saut. Il y a une ça y est. Chance que je gagne à la fatigue en fait. Il y, y en a 5, c'est ça des sauts au total Euh 5 ou 6, ouais. Mm. Et après il faut quand même qu'il joue la grosse créa. Ouais. Euh... Allez le petit vert. Le petit vert. Le petit vert. Alors, Yafnar dit quand même quelque chose de, de plutôt pertinent et avec lequel je suis plutôt d'accord. Le, le plus faible des quatre dieux très anciens, c'est le seul qui est pas full en, RNG quand même. Bah après, je dans crois... les... euh, alors... Oui. Et je trouve ça plutôt cohérent dans le sens où quand tu regardes les autres, euh, bah, c'est vraiment genre ils te retournent une game complètement. Mais genre encore plus. Et euh, c'est dans ce sens-là qu'ils sont encore plus puissants. Oui mais je trouve ça... Je et trouve euh... que ça n'a pas été un très bon coup de la part de Blizzard de faire ça, c'est-à-dire que moi, le murmur des dieux très anciens c'est l'extension à, la... à partir de laquelle je suis partie. Là, ouais, je suis revenue aussi. pour la dernière extension parce que la RNG me rendait ouf. Enfin, j'en pouvais mmh. plus. Et euh, je, je comprends, tu vois, l'effort de vouloir lier, mmh. euh, comme on peut le voir, en plus, c'est ce des... quand même, c'est très étroitement lié avec, euh, bah, avec le, enfin, tout le lore qu'ils ont, qu'ils ont installé et construit, euh, parfois dans des, même des mécaniques de jeu. Mmh. Et ça fait quand même des rappels. Euh à ce qu'ils ont, qu ont pu écrire. Mais là, pour le coup, pour le murmure des dieux très anciens, comme tu dis, oui, c'est pour montrer qu'ils sont puissants, ils peuvent retourner une game comme ils veulent. Je comprends, malgré tout, que ça ait pu susciter du dégoût de la part de certains joueurs, ouais. et que là, ça a été un peu le mauvais pari de favoriser euh, certaines mécaniques de jeu, en fait, euh, pour coller à leur lore. Moi, ouais. c'est mon avis, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord, et euh, bah, comme toi, en fait, j'ai arrêté euh, à la sortie de cette extension pour les mêmes raisons. Mais moi je suis revenu me concernant. Ouais, moi, en fait, moi je suis revenu pour les aventures solo. Et euh, du coup, là il va poser le démon. Euh, s'il pose le démon, il est mort. Quasi. Donc qu il voulait jouer Guldan. Euh, Galandur dit Je me souviens même plus c'est qui les deux les derniers dieux très anciens après K'Toon et Yogg-Saron. <rire> tu n'as pas bien écouté. Non, parce qu'on en a parlé, hein. Oh, Attends. il a eu que de la merde. <rire> nice. T'as un truc pour clear j'ai mal joué, putain, je suis un débile. Ouais, j'ai mal joué. joué. Ouais, t'aurais dû poser le dragon avant pour avoir un HP de plus. Ouais. Alors, il euh, y a Ayam, Ayam donc... Nirvank, bonjour, qui dit Nzot", Nzot. Ah oui, Nzot et E-Charge. E-Charge, on en a parlé. Voilà. Merci. E-Charge qui est donc moi, je le... Le, <rire> le plus puissant de, euh, de tous et Enzot le plus faible. Je suis arrivé au milieu du stream. Oh ça suffit les excuses hein. <rire> Non mais, non mais ça frime genre je connais l'or aussi. Mais c'est ça genre le machin, euh, par contre il sait pas c'est qui il charge. Genre... Ah ouais t'as vraiment les yeux très anciens, c'est pas trop de leurs albums. <rire> <rire> T'es dans la merde en fait. Ah non il a pas Oh là là, qui dit il charge quoi son portable <rire> Alors... <rire> ok ça m'a fait rire, j'avoue. Ah, c'est la fin de ce stream. <rire> j'avoue, j'avoue. Non, ok, j'avoue. Ouais. Non, techniquement, j'ai gagné. Waouh! Wow. Il a mal joué. Waouh! Waouh! Waouh! Waouh! En fait, c'est. Mine de rien, entre le lifestyle et l'armure, euh, il peut pas mal tempo. Hein. Non. En fait, ça dépend s'il si détruit ton deck là ou pas. À moins qu'il coûte 10 le démon. Ah, mais non, mais. Quoi? Il en joue? Quoi? Ouais, pour avoir deux grosses créas. Alors, oh. euh... Mais il est con, mais il devrait détruire ton deck plutôt, non Ouais, mais je crois qu'il coûte 7. S'il si coûte 5 par contre, c'est normal qu'il l'ait pas fait. Quel Kelmos, les amis, nous dit galant dur <rire> Nirvank nous dit, c'est quoi ce lorestone Stone du coup Bah ben, en fait, tu viens d'arriver à la fin du lorestone, Stone, mais c'était un lorestone Stone qui était consacré aux élémentaires. Voilà. Je sais pas si t'as déjà vu les anciens Lore ou si on doit t'expliquer le concept, mais... Euh... Mais nous nous sommes bien amusés, voilà. j'ai envie de dire Et donc brièvement, en gros, on, bon, on a tout sur notre euh, chaîne YouTube que tu peux retrouver ici. Et euh, en gros les lore c'est on prend une carte ou plusieurs cartes de hearthstone et euh, oh. votre très cher euh, vous explique euh, d'où ça faisait en fait le, le lore de euh, World of Warcraft, enfin euh, de, de Warcraft en général pardon, c'est euh, réducteur de dire World of Warcraft. Euh, <rire> et vous pouvez recommencer <rire> s'il vous plaît Alors oui bien sûr donc... Non non euh... certainement pas <rire> <rire> J'ai faim moi putain, c était, c était déjà je me suis retrouvé catapulté dans ce stream De con <rire> Tu peux de le dire con. alors que je connais rien Attends, quoi cette Que dalle 4. Ah oui c'est force, mais c'est parfait en fait ce qu'il te fallait Faut ouais, juste ouais, pas qu'il ait assez euh, pour Est-ce que Didal, tu peux en profiter en conclusion du stream et pendant que tu te fais boloss euh, Pour un peu puber le tournoi Qui, euh, qui Là, va arriver gagne. Oui t'as gagné Attends je gagne et c'est bon Et je vais comme une merde Attends je vais jouer ça, je vais Eh hey, il aurait eu un trait de l'ombre euh... Quick, hein. Enfin pas un de l'ombre le truc qui était ouais, euh... ça marche pas et, et il joue Geist de toute façon. Non mais le, le, le truc qui, qui te fait euh, discard une carte, tu sais. Le euh, truc, tu sais la, la 4 dégâts pour 1 Ça le fait, hein, tranquille. Mais es, c'est quand même, c'était un tu peu. Tu avec ta bouffe. Et là tu mises clic. C'est bien. Ah ça tu as fait c'est nice. Oh je comprends pas ce jeu, en fait, je crois. <rire> T'as grave galant. Euh, le long story short, euh, Dida, s'est gagné. Voilà. Et, et c'était va... pas évident. Ouais. Non. Et donc, pour conclure sur le tournoi. Euh, on est sur le tournoi SOSU numéro 2, qui arrive à la fin du mois. Le 30 et le 31, où on va avoir... On est combien à participer 14. Vous êtes 14. On est 14. Êtes... Alors au contraire du premier tournoi qui n'impliquait que les gens euh, internes à, à la structure de de Suprême, là, si vous êtes sur le Discord, que je vous relink ici... <rire> bon, les inscriptions sont terminées. Hein. Euh, on a demandé à tout le monde, enfin les gens qui étaient intéressés évidemment, de, vous, de participer en fait au tournoi, et nous sommes donc 14 participants et participantes. C'est ça, sachant que j'avais fait un appel sur Twitter et euh, ça a permis de sortir certaines personnes qui étaient sur le Discord euh et de les mettre en personne normale, et qui maintenant n'arrête pas de parler, je suis très content pour ça. Personne je ne vous pas, <rire> un monsieur qui commence par un C, et qui termine par un C. <rire> C'est Korbach euh... <rire> <rire> Bravo Qui va par un C, qui finit par <rire> un euh, À côté de ça, du coup, on est 14, le premier tournoi, il était en libre, et il n'y en avait que 8. Cette fois-ci, on est 14, il est en standard, les personnes n'arrêtent pas de tryhard dessus, parce que les prix sont quand même assez sympa et je vais les, les prix sont très bien. bien ouais ils je sont, sont est-ce que tu peux nous en parler quand même ah non alors il faut que je m'en souvienne le, premier, <rire> le, le troisième prix donc pour la troisième place c'est un petit euh, porte-clés d'autres cartes en oui. laiton il crois. est très mignon oui il est très très chaud il franchement c'est le meilleur cadeau de tout ça non euh... non il y a la flasque euh, qui vient. Le, le deuxième <rire> c'est la pièce <rire> Hearthstone, donc le sort que vous avez qui coûte 0 et qui donne 1 de mana lorsque ce n'est pas vous qui commencez la partie. Donc c'est la pièce, en dur, donc c'est une pièce. Il n'y a rien de plus. Une pièce de la pièce. C'est un gousset. Et le premier prix, c'est une montre gousset avec le logo Hearthstone dessus. Oh ça c'est ultra nerveux. Elle est très très belle, mais on est d'accord que c'est pas une montre gousset, on sait tous que c'est une flasque. C'est belle. On peut mettre de l'alcool dedans. Ou on peut mettre du whisky et ça fait semblant que c'est une montre, mais... Euh, vu la taille de la montre, tu vas pas mettre grand chose niveau whisky. <rire> Donc, on a le 30. Alors que je lise pas n'importe quoi, je vais essayer de retrouver euh, les infos à droite et à gauche. Hein, parce que... Bon, Alors sinon, il y a euh, Aemir euh, qui dit Moi j'ai une idée de tournoi, j'ai jamais vu ça ailleurs, ce serait du BO3 ou 5. Mais chaque joueur ramène qu'une seule classe, mais trois decks différents. Yes, il y a eu un tournoi comme ça qui, qui a eu lieu euh, aux États-Unis, je crois. <rire> Du oui. porto, Charles, du porto, je suis tout à fait d'accord. Vas-y, roule. Donc du coup, euh, c'était super intéressant de voir des decks prêtres, agro, mid et euh... les classiques, on va dire, les contrôles. Et pareil pour paladin, chasseur et tout. Et c'était très rigolo à voir, mais c'était très long parce qu'ils avaient fait des BO5. Et du coup, c'était très chiant de voir toujours les mêmes cartes. Oh mmh, mmh. Il ouais. faudrait Donc, là, faire des, oui. des BO2 ou 3 en fait. Bah ouais. Alors BO2 tu vas, tu vas galérer parce que ça n'existe pas Non mais si tu fais... <rire> si, si ça existe BO2 peux... non, c'est si, si, tu... un interne Non mais tu peux, tu peux faire 2-0, 1-1 ou euh... Voilà Et en fait oh, tu, ça tu, va... fais... Non mais tu fais ça dans des poules. En fait, mais 2-0 un... ou 1-1 c'est... Non, tu... non mais tu fais un format différent en fait, tu fais pas mais un... Qu'est-ce que serait le genre de rôle Tu à vouloir 1D et demi 1D de 1 et demi <rire> Bon alors c'est la fin de ce stream Et euh, merci Linkos hein Merci Linkos pour ton 1 euh... cheer pour Diddles parce que miskin son deck, je cite. Donc voilà. Mais alors sachez que il y a des compétitions sur plein de jeux compétitifs qui se font en BO2 quand c'est des poules parce que ça peut être très pratique. Des poules ou deck Oh mon dieu. Bonne soirée. Non mais attends on n'a pas fini. J'ai pas fini. Voilà. L'impression d'être le grand père en tradition quoi. Laisse Diddles terminer son tournoi. Qui a quand même organisé Oui bravo c'est bien. Ah, Dieu. <rire> allez, allez, finis Le 30 janvier, vous retrouverez plein de personnes. Qu'est-ce qu qu qu'il y a d'intéressant et d'utile là-dedans ouais. On s'en cogne Mais je, si, c'est bien fais bah, Ah, tu joues pas un... C'est vrai, Balcap Mais putain. non, je joue le 31, moi Je joue le 31! C'est juste pour joues, ça ben qu'ils Mais oui C'est pas... scandaleux Bref C'est tous, tous les gens intéressants ils jouent le 31, je dis ça ouais. euh... Et moi, du coup venez, venez sur le stream le 31, parce que... Bon voilà, donc, dur. ceci est un message personnel pour Korbak, Flyaya, Shadow, Nuit, Devilcal, Bob Vince et Yafnar, vous puez la merde Allez ciao Là ça ce sont les les, les contestants du 30. Et le 31, il y aura donc Balkany West, Yellow Croc, Phoenix, Charles Salmachiot, Coca-Colcos, Charlo Salmachiot Coca Et Mélancolie qui était la gagnante du premier tournoi et qui remet donc son titre en jeu Bravo à elle Oh yeah Putain, oh, l'enthousiasme que... oh Mais quel euh, timing incroyable pour le Je t'emmerde pas mal, moi aussi <rire> C'est pas grave, je vis la vie de Vedge Lord. je vais venir que le 30 pour protester, mais je... vais. Galandur, je pour rire. va réviser ton lore, hein. Grave C'est ça, tu vois, genre, en plus tu sais même pas ce que c'est Hearthstone. Genre le fake nerd, là, hein, c'est bon. Bon, ça va être marrant, en tout cas, on va streamer tout ça. Par contre, bah, vous aurez juste la, la voix de Diddle qui va caster et commenter nos plays parce que on va vous épargner, nous, en vocal. Oui, parce que, hein, voilà. <rire> Mais bon, je pense que ça va être bien, ça va être sur deux jours, et puis il y aura un loser bracket aussi. Yes, c'est ça. Cette fois-ci, il y a du loser en bracket. Donc techniquement, vous avez les deux, le 30 et le 31, et après on se retrouve, je dirais, une semaine ou deux semaines après pour faire tout le loser en bracket et la grosse finale. Yeah, yeah. Voilà, voilà. Donc ça va être très chouette, sachant que là, vraiment, enfin, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, ou qui sont sur le Discord, mais qui ne sont pas trop sur le Channel Stone, ah, on tryhard yeah. comme des ouf. Vraiment, enfin, je, moi je vais sur le... Sur Hearthstone le soir, je vois la moitié du serveur qui est connecté et qui est en train de grind le ladder. Qui joue en classé, pas juste genre... Oui, on joue vraiment en classé. Je me suis ruinée pour acheter des boosters. Et plutôt, on m'a arrosé de boosters et j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu très bonne d'ailleurs avec Twitch Prime. Mais d'ailleurs, t'as eu Alakir en double du coup, c'est un Oui, j'ai eu Alakir en double. Est-ce que t'as pu le faire désenchanter par... Tout à fait. Parfait, incroyable, merveilleux. Tout à fait, j'ai même pas eu besoin de contacter le support, ça a été fait automatiquement. Donc ça va être bien, je pense. N'hésitez euh, pas à rejoindre le Discord, on est gentil, on est sympa, on est de gauche. Hein bon, ça va sans dire. Euh, si vous êtes intéressés par Hearthstone, on a un channel Hearthstone assez, euh, assez, assez actif, on oui, va assez dire, actif, qui est quand ça même très drôle. Dire, oui. ouais. Et il y a beaucoup de duels qui sont demandés, que ce soit... Oui. Euh, ce à tous bon. les niveaux. Oui. ou pas du tout, euh, un peu plus violent. Euh... Ou juste pour euh, faire les quêtes. Euh... On a des débutantes, des débutants, on a des gens qui jouent depuis un peu plus longtemps. Enfin, venez, c'est bonne ambiance, en tout cas. Coucou, canard ah merde, je veux tes moi. Au revoir, Ayam Nirvandi. Genre... <rire> Et bonne soirée à vous.